Bonsoir à toutes et tous. Euh, donc moi, je suis Marie euh, et je suis membre d'une oasis qui s'appelle le Moulin Bleu. Euh, c'est une toute jeune oasis puisqu'on s'est installé en mars euh, de cette année. Euh, et euh, le sujet que j'avais envie de partager avec vous, c'est euh, comment on fait pour ralentir alors je vais, euh, je vais lire un petit peu trop mon texte, je suis désolée d'avance, mais euh, ça explique pourquoi, enfin, mon texte va vous expliquer pourquoi j'ai pas eu le temps de préparer euh, ce discours. <rire> donc, euh, il y a deux ans, euh, ça a été les premières rencontres euh, pour se lancer dans l'aventure de l'achat d'un lieu en commun. Euh, donc on voulait, euh, on voulait changer de vie, et moi la première, euh, je mettais la priorité sur le fait de quitter euh, un Paris oppressant euh, et... Euh, de pollution et de surpopulation, et de larguer mon boulot, euh, de plus vivre dans un 30 mètres carrés à deux qui me coûte la moitié de mon salaire. Et aujourd'hui, euh, le Moulin Bleu, après six mois, euh, a clairement répondu à, à ma quête. Euh, C'est un endroit ouvert, il y a de la place, on voit l'horizon. Euh, mais côté activité, euh, je crois qu'il va falloir qu'on réalise un peu notre copie, euh, parce que l'envie de ralentir, elle n'est pas du tout là. Alors, depuis notre installation en mars, on a enchaîné, on a fait des travaux, des petits des gros travaux, on a fait le ménage, on a aménagé, on a accueilli nos proches, on a accueilli des groupes, on a fait des chantiers collectifs, on a lancé notre potager, on a commencé à transformer notre nourriture, on a fait plein de trucs, et tout ça, entremêlé de réunions quotidiennes, soir, week end un peu tout le temps, quoi. Et au milieu de l'été, euh, on a été plusieurs à tirer la sonnette d'alarme. Euh, L'épuisement physique et moral était proche et ce euh, n'est clairement pas la vie qu'on est venu chercher. Alors je me suis demandé euh, qu'est-ce qui nous a mené jusqu'ici. au départ je croyais que c'était une sorte d'euphorie des débuts, euh, l'envie d'aller plus vite pour voir se concrétiser un projet fou. Et ensuite j'ai pensé que nous avions une forme d'exigence collective qui nous poussait à se lancer vite et à se mettre une pression folle pour réussir à tout prix et que ce soit tout de suite parfait. Et en fait, je me suis. Hein, je me suis un peu, on a beaucoup réfléchi à, à plusieurs et on s'est dit, euh, est-ce que euh, ce n'est pas une forme de, de travail euh, et qui est pour la plupart du temps invisible euh, et qui ne dispose parfois de pas d'aucune reconnaissance. Alors euh, en 2018, j'ai lu un livre.. Euh, qui s'appelle Maude Simonet. C'est un livre qui s'appelle Travail gratuit, la nouvelle exploitation. Peut-être vous connaissez. Et dans ce, son ouvrage, elle met en lumière les tâches qui s'exécutent à l'ombre du salariat et qui ont pour en commun d'être privées de rétribution et de ne pas être considérées comme un travail à part entière. Donc là, elle parle en général du travail domestique, mais aussi du travail de bénévolat. Et surtout, elle creuse le fait que cette forme de travail est la plupart du temps invisible, donc comme je disais, sans, sans reconnaissance. Donc, le travail est gratuit au Moulin Bleu, euh, il est présent. Euh, c'est l'intendance, c'est les travaux, c'est la compta, c'est l'accueil du public, la communication, euh, le ménage, euh, plein de choses. Euh... Et ben, quand on remplit ces tâches, on est guidé par notre engagement, on est guidé par nos valeurs, et euh, ben, on en a besoin pour que notre lieu de vie euh, euh, ressemble un jour à notre idéal. Et pourtant, euh, on s'épuise euh, à la tâche dans une forme. Euh, ben, si on caricature et si je provoque un peu, une forme d'auto-exploitation euh, qui parfois peut amener rancœur, fatigue, euh, au contraire de tout ce qu'on produit. Donc, la question du travail gratuit, ça croise aussi pour moi les enjeux féministes, euh, car nous ne sommes pas exempts des schémas sociaux qui traversent notre société. Et aujourd'hui, dans le projet, la majorité des hommes disposent d'un emploi fixe, très rémunérateur, euh, aux horaires importants tandis que les femmes, pour la plupart, fait le choix de se consacrer au projet et de créer une activité sur place. On dispose donc de plus de temps et on remplit donc plus de tâches. Euh, nous avons pourtant mis en place de nombreux outils pour limiter ces mécanismes, donc des tableaux de tâches, euh, euh, des rôles tournants pour animer les réunions, euh, des réunions, des co-références de chantier. Alors que faire face à cette garde des valeurs du coup, euh, Comment euh, le travail gratuit aujourd'hui fait fonctionner notre projet on agit au nom de nos valeurs, et en même temps, c'est au nom de ces mêmes valeurs que notre travail n'est pas forcément valorisé. Donc on ne peut pas lâcher ces valeurs, car elles sont aussi ce qu'on est. Euh, ce n'est pas un enjeu individuel pour moi, mais un enjeu collectif. Euh, on doit conscientiser ça ensemble dans notre oasis. Euh, et pour moi, le travail gratuit ne pose pas de problème en soi, mais c'est son appropriation par le système qui le rend problématique. Donc les lieux de vie communautaires doivent définir la valeur du travail ensemble, nommer les tâches et les valoriser pour lutter contre l'épuisement du collectif. Alors est-ce qu'on doit tous et toutes créer notre activité rémunératrice sur notre lieu Est-ce qu'on doit limiter notre temps d'engagement Est-ce qu'un jour on aura un revenu universel qui nous permettra de faire tout ça Est-ce que tout travail mérite salaire Et vous, c'est comment chez vous